Nespresso, Lavazza et Curry, Des machines à café portionnées que nous voyons dans nos cuisines et au travail depuis quelques années Effectivement, grâce à la simplicité d'utilisation et à la performance de ces machines nous sommes sûrs de réussir notre café Dans certains pays, dont la France les ventes de capsules de café ont dépassé celles du café moulu ou en grains. Le monde suit cette tendance En effet, plus de 10 milliards de capsules sont vendues dans le monde mais ces capsules ne présentent pas que des avantages. Certains industriels du café n'hésitent pas à rajouter des adhétypes dans ces capsules, ce qui détériore la qualité du café. D'ailleurs, sans le savoir, nous mettons en péril notre planète. La majorité de ces capsules ne sont ni recyclées ni valorisées. Nous générons à cause de ces capsules l'équivalent de 4 tours Eiffel de déchets annuels, soit 40 000 tonnes de déchets par an. Même son inventeur, John Sylvan regrette ce qu'il a créé. Aujourd'hui, avec un taux de croissance annuel de 7%, le marché de la capsule représente 10 milliards de dollars dont les vertiers en sont torréfacteurs sont homies. Et ces derniers aimeraient bien encapsuler leur café et disent pérennement. Comme aucune des solutions existantes ne pourrait convenir aux amateurs de café et aux petits torréfacteurs, nous, nous avons la solution. Yuka est la première machine connectée, simple d'utilisation, élégante et abordable qui permet de passer directement du grain à la capsule. Avec Yuka, je peux désormais faire mes propres capsules avec mon café favori, fraîchement moulu et à moindre coût. Et en plus, ces capsules sont biodégradables. Par une simple pression sur un bouton, le café est broyé, dosé, tassé puis scellé par un opercule sur la capsule. Il ne reste plus qu'à récupérer votre capsule prête à l'emploi. Yuka additionne les vatous et délaisse les faiblesses de ses concurrents et permet entre autres une préservation optimale du café. Un café fraîchement roulé, une réduction de perte grâce à son système de verrouillage de la capsule. Avec Yuka, consommer autrement et devenu consommateur, en soutenant Calcite.